J'ai toute petite vie Pour embrasser volontiers. Moi qui toujours resté tranquille gardé la foi, pas un douter Bon Dieu même si ça pas facile Moi qui ai moi qui ai Abandonner toute petite vie Pour embrasser volontiers Moi qui ai toujours resté tranquille Garder la foi, pas j'ai douté dieu même si ça pas facile Moi qui ai jambé Tout obstacle à six chemins. Moi pas grâce à Moi qui jambé, moi qui jambé, tout obstacle, si chimère, moi pas grâce à Jésus, Jésus Mon Dieu, même si ça pas facile Moi qui avancé, moi qui ris Donner toute petite vie Pour embrasser volontiers, Moi qui ai toujours resté tranquille Gardez la foi, pas j'ai douté Bon Dieu même si ça pas facile Moi qui ai gardé, vis et Si, voyons ma bon papa, mais gardez les effets. Si, voyons oh papa, moi, même si ça pas facile. Moi qui avance, moi qui rivé moi qui reste tranquille. Dès la foi, pas j'ai douté. Abandonné toute petite vie. <mérise> Chercher bon Dieu, trésor, chez <mérise> Trésor à Wyoming, bon Dieu. Trésor à Wyoming, <mérise> moi qui toujours resté tranquille. Y a de la foi, pas j'ai doute. Bon Dieu papa, ça pas facile. Moi avec un bébé, moi qui est qu un bébé. Qui a couché moi à bon repas, Jésus, sauver moi Moi qui a couché moi à bon à Jésus, sauve-moi Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus